En France, qu'est-ce que c'est qu'un typhon C'est le... au fond des lavabos. Oui, c'est ça. Ou dans les pédiluves. Il y a un typhon d'eau. Oui. Non. Aux Philippines, en revanche, eux, ils connaissent les typhons. Oui. Ils connaissent même trop bien. Tellement bien que bah, quand ça arrive, bah, ils font bah, bah, ouais, bah, c'est un typhon. Ouais, bah, ouais. Bah, bah, c'est pas grave, hein. bah, on continue à vivre. Hein. De toute façon, nous, les typhons, tous les jours. Eh bien, à Cainta, dans la province de Rizal, un cybercafé s'est dit bah, là, avec le typhon, on ouvre. Oh. Le plus important, c'est de jouer. C'est l'appel du kill. Faire top 1. Oh, il doit y avoir tellement froid comment l'ordi marche quand même les prises le mec a dit regardez j'ai mis les prises en hauteur donc ils risquent oui, il risque rien Ouais, il s'est quand même préparé au typhon ouais la vidéo est trouvable sur youtube on les voit euh, en train de bouger en train de jouer en train de marcher dans la lolo tout en tirant sur des gens il y a même le gars du cybercafé qui parle et qui explique il dit oui, oui, oui bah, le matériel est en hauteur voyez bien on a surélevé les prises donc euh, ils peuvent continuer à jouer sauf qu'à un moment il s'est dit à un moment l'eau est montée il a fait Ok, ça suffira pas. Putain, qu'est-ce que je suis en train de faire Putain, mais ils vont tous s'électrocuter. Une prise, hein Tous y meurent, hein Donc, du coup, il a fermé le cybercafé. Ah ouais, ouais, ouais Mais il n'y a pas que ça, hein, comme danger. Il y a l'eau aussi qui est hyper euh, empoisonnée. Ne la boivent pas, là, hein. Non, mais. Mais, mais alors... par contre, il paraît que les gamers allaient plus aux toilettes. Hein. Et Ça flottait dans la salle. Hein. <rire> en tout cas, moi, à Cuba, j'ai pris ma douche dessous ça. C'est là c'est l'électricité. Et bien, bah, tout le long, je me suis dit, je vais peut-être mourir. Tu peux pas enlever le, le siphon, là Ouais, ah, j'ai changé les plombs, ouais, pendant ma douche. <rire> Bonjour, je suis Thierry Beccaro. Vous m'avez déjà sûrement vu à la télévision dans des émissions telles que Motus ou encore... Mais bref, je ne suis pas là pour parler de moi. Avez-vous remarqué que la chaîne Bad News de Davy Mourier, dont je suis moi-même un grand fan, compte actuellement un peu plus de 260 000 abonnés 260 000 abonnés Qu'attendons-nous pour le prochain palier symbolique Eh bien, moi Thierry Beccaro, je m'engage ici et maintenant à être l'invité de Davy Mourier pour le passage des 300 000 abonnés de la chaîne. Et comme de voix Valmecune, Davy lui-même confirme ses affirmations. Bonjour, je suis Davy Mourier et je confirme que pour les 300 000 abonnés, nous recevrons le charmant, le drôlissime, le talentueux et le légendaire Thierry Beccaro. <rire> Merci Davy pour tous ces compliments. Alors n'attendez pas plus et rendez-vous aux 300 000 abonnés. C'était Thierry Beccaro, aussi connu pour avoir animé... Ah, 40 degrés à l'ombre, tiens. Voilà. Merci beaucoup, Ariel. T'es un peu ma mère. Bonjour, <rire> mesdames, messieurs, transgenres, sans-genres, mauvais genres, badounettes. C'est Bad News, News c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, on est là pour bailler pendant l'émission. <rire> On n'est pas seulement pour, pour rire, mais pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je me rappelle que News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, dans l'émission, nous recevons LR Nardin Kids C'est moi Aujourd'hui, on est dans une spéciale Philippine. Ça tombe bien, vu que tu es d'origine <rire> Vietnamienne aurait cru qu'un jour on partirait aux Philippines avec Bad News. Question pourquoi ça s'appelle Philippines d'ailleurs. Parce que c'est la, la reine Philippine. Non ils s'appellent tous Philippe là-bas. <rire> on a envoyé une équipe là-bas pour savoir pourquoi ça s'appelait les Philippines. On regarde. Non. En bref. Le Covid. Ça a touché tout le monde. Mais ouais. c'était aussi aux Philippines. Cependant, problème aux Philippines, quand on reste enfermé, c'est pas toujours les mêmes conditions qu'en France. Hein. Bon, on l'a vu, hein, les gens, ils jouent aux jeux vidéo dans l'eau. Voilà. Et là-bas, bah, les enfants, ils sont habitués à jouer très souvent dehors. Et donc, c'est pas rare de voir des enfants tenter de sortir en douce, même si les parents leur disent dit Mais non, hey, c'est le confinement, il y a le Covid. Oui. Et là, on plonge au cœur d'une famille des Philippines où un enfant veut sortir et le père lui dit Non. Mais l'enfant, il a 9-10 ans. Et il se dit Mais m'en bon, fous, moi, je veux sortir quand même. Je suis un cador ou pas C'est pas moi qui dirige tous les chiens du quartier Si. Un cador Un cador un cadeau. Ouais, les années 90, t'as pas vécu Bernard okay. Tapie, moi je suis un cador, les guignols de l'info. Non. Bon. J'étais là, mais pas beaucoup. Un boss, quoi. Ok. Sauf que le gamin se fait disputer à son retour. Et son père le prévient. C'est la dernière fois. Hein. Tu refais pas ça. Qu'est-ce qu'il a Sinon, fait Sinon, je vais agir. Et le gamin il fait oh, Balek. Et il ressort en douce. Il a dit balèque en Philippin d'ailleurs. C'est en Philippin, hein c'est du Philippin Balek. Hein <rire> ça veut dire j'aime beaucoup ce petit déjeuner. Alors le père, il a pété un cœur. Et pour empêcher que son enfant aille dehors, qu'est-ce qu'il a fait Il l'a enchaîné. Il a pris un couteau. Oh non, non, non. T'es prête à... À dégainer le buzzer Je te rappelle que le buzzer est là pour qu'on change vite d'image ou de mots si ça devient violent. Il a pris un couteau, le père, et il a... <rire> Raser la tête de son enfant et il a dit tu vois si tu sors tes copains vont se foutre de ta gueule. On voit que l'enfant était complètement ok avec ça sur son <rire> visage et on voit comme le père, est <rire> méga fier. Ah, j'adore. Bravo, bravo, monsieur. Le problème, c'est que la photo, nous, on l'a en France. Mm. Donc, le gamin, effectivement, il n'est pas sorti pour mm. pas se voir par ses photos, sauf que la photo, entre-temps, est devenue virale. Et Donc, tout est... le monde l'a vu aux Philippines. Tout le monde, même nous, à Bad ben News, en France, on regarde la tête du gamin qui oui, pleure, mais pleure parce qu'il est, il est chauve. Mais il est flou. <rire> ouais. On le reconnaît pas hein. c'est pas la première fois qu'on voit ça, hein. Ça s'est déjà passé en 2015 aux états unis et le père qui a fait ça à son enfant, parce qu'il se conduisait mal, a nommé cette coiffure la spéciale Benjamin Button. C'est voilà. rigolo. Moi il y a un truc qui m'emmerde avec ça, c'est que un c'est quand même de la torture. Ouais, vrai, ouais ouais. Un deux, couteau sur le crâne quand même, il euh, faut, faut y aller quoi. Et deux, moi je suis comme lui et je sors dans la rue. <rire> c'est vrai. <rire> Tous les jours on pense. <rire> Depuis combien de temps <rire> 14 ans. Hey, et moi y a faut que je l'avoue T'as ta horreur des choses Non, pas du tout. Il y a un truc qui me fait très rire. La calvitie, ça, je ne sais pas pourquoi. Ça. ça me tue de rire. Vraiment, c'est... Oui, mais attends, mais c'est-à-dire... <rire> Comment ça, la calvitie, ça te tue de rire Ça, ça, c'est drôle. Ça, là Non, l'image de l'enfant, c'est drôle. Ah, comme ça, je te fais rire. Non. Comme enfin, ça Non. Comme ça Je sais pas. Comme ça <rire> Non. Non en bref En bref Je vais te montrer quelqu'un, mmh. tu vas me dire qui c'est. C'est un peu un quiz visuel. Moi, j'ai... Attends, attends... Moi aussi, hein, je... dans les commentaires. Mais hein. moi, je suis nulle C'est un peu dur. 3, 2, 1... Superman. Bien, bonne réponse Non, c'est pas Superman. Euh... Superman, il n'existe pas. Super Philippe Man. Oui. C'est Herbert Chavez. Ça date de 2013, cette photo. Il a 35 ans sur cette photo et il rêve d'être Superman. Ah, il s'est fait les opérations et des trucs et les yeux et tout. Exactement. Il est passé 19 fois sur la table d'opération afin de ressembler à Superman. Oui Ça oui. a pris 16 ans. Ouf. Il a donc commencé à 19 ans pour ressembler à Superman. Ça lui a coûté 5000 euros. Mais non. Parce qu'en Philippines, bah, la chirurgie esthétique, bah, c'est moins cher. C'est remboursé par la sécu je ne pense pas. Je, je suis pas sûr qu'il ait une sécu euh, aux Philippines. Ah ouais. Voilà, ça, c'est lui. Ah ouais. Avant, après. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de Photoshop quand même. Je pense qu'il a été bien Photoshopé. Oui, ouais, pour mais, pas mais être la, trop la photo est magnifique. Parce que là, il a, il a 35 ans Ouais. Ah ouais, non, il en fait 17 là. Hein. C'était en 2013, tout ça. C'était il y a 10 ans. Oh mais maintenant, qu'est-il devenu Il est mort. Mais non. Il a mangé des merguez à la kryptonite. Non, non, non. Il est au Comic-Con philippin et on a une photo de lui. Le voilà. Voilà. Ah, j'ai cru que c'était un kakimono, un truc tout plat. J ai, j ai... Alors, moi, là, j'ai rien à dire sur son visage, mais j'ai des trucs à dire sur son costume. Non, mais on ça, dirait Il est plat. On que c'est une photo. Effectivement, mais c'est quoi ce costume C'est quoi ce moule beat Superman, il a jamais eu ça. Il a pas un string, moule beat Superman. Bah ben, il a quoi ben, pas un string. Alors, toi, pour 5000 euros, tu pourrais ressembler à n'importe quelle star. Tu ferais quoi alors Droopy, Snoopy. Droopy et Snoopy, c'est la même personne. Non. C'est <rire> juste deux chiens. D'accord. C'est le point d'envol, le point de ski, le point de chute, le point de glisse, de slide, de... le point, le point de chute, le point de. Tu l'avais dit ski hein. Ski, snow. Le, le ski a le point. Oh là là. De la semaine. Et là, et là, et là, la dernière fois, j'étais déçue. Mais ben là aussi. tu <rire> <rire> suis déçue. Moi oh, aussi. <rire> hey, tu fais quoi le 22 juin Moi, j'ai un rendez-vous. Ouais. Que j'ai bloqué dans mon agenda, là. Bah, regardons cette petite vidéo pour vous donner envie de venir. Excusez-moi, pardon. <rire> Merci, pardon. Excusez-moi. Merci, papa. Bonsoir. Bad News 69 au MK2 Bibliothèque. C'est le 22 juin, 20h, avec des guests. Marion Seclin, Monsieur Poulpe, toute l'équipe de Bad News. De la musique, un concert, des sketchs, des vidéos. Venez nombreux. Vous pouvez réserver vos places sur la billetterie du MK2. Venez nous voir. Ça va être trop cool. On va filmer l'émission. Si vous venez, vous êtes filmé. Donc, vous serez à l'image. Et en juillet, l'émission 69 sera un mardi à 17h45 avec vous dedans. En bref, Détente, relaxation... Spa, tout ça pour la modique somme de la moitié d'un dollar. T'as envie de ça 50 centimes de dollars Relaxation, détente. Mais grave. Hein. SPA uh, SPA ou spa Les deux. Ça se passe où Bah aux Philippines déjà, puisque ah oui, c'est une l'histoire spéciale Philippines. Et ça se passe au zoo, au zoo de Cebu. Ok. Donc il y a un SPA, spa au zoo. Ah c'est toi qui t'occupes des, des animaux tu payes 50 centimes pour t'occuper d'un animal Non, mais par exemple, tu te fais, pendant 15 minutes, massé par Michel, Walter, Eugé et Daniel. Tous les quatre en même temps sur toi, sauf qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser leurs mains. Mais c'est qui C'est des singes Mais là, elle est en train d'étouffer, là Il semblerait que ça se passe pas ouf. Mais à quel moment c est, c est, euh, tu te détends Pendant la séance, il est... est demandé de rester calme, et à l'aise. Mais oui. C'est vrai qu'elle a l'air à l'aise. Avec des trucs tout froids sur toi. Euh... Il faut être silencieux. 15 minutes. Oui. Tous ensemble, ils font 250 kilos. La première règle, t'as pas le droit de parler, tu dois rester calme. Sinon le piton va croire que tu es une proie et donc il va t'étouffer. Oh, et si oh. tu regrettes au bout de deux minutes, bah tu peux pas chialer. Pourquoi parce que sinon, bah, sinon il faut que les gens interviennent et tout ça, et le truc peut t'attaquer. Oui, mais, mais attends, attends, pourquoi au bout de 15 minutes et pas au bout de deux minutes Si tu vas arrêter au bout de deux minutes, ça doit te pareil que si tu vas arrêter au bout de 15 minutes. Ouais, 15 mais bon, t'as payé quoi. Bon, Oui, mais t'as payé pour mourir, oui. Ouais. Ouais. Le zoo dit que c'est relaxant le zoo. Les serpents, pour pas qu'ils vous attaquent, sont nourris de 10 poulets. Chacun, juste avant. Donc 40 poulets pour un demi dollar pour avoir des serpents sur ta gueule. S'ils ont envie de varier, s'ils en ont marre, des poulets ça change rien. Hein. Tiens, de la viande fraîche et vivante. Ouais enfin un serpent quand ça a bouffé euh, ça reste longtemps sans manger quoi quand même. Hein. Mais bon. Et la deuxième règle, parce qu'il y a la première règle c'est de ne pas parler, mais la deuxième règle c'est de ne pas souffler. Oh si tu souffles sur le serpent, il croit qu'il a attaqué, c'est très énervant pour lui et il essaye de t'étouffer. Donc ça veut dire que tu passes 15 minutes comme ça, ah ouais, le souffle court, quoi. Euh, tu le ferais Bah non, non, non, non. Et ah surtout non. que je suis un peu claustrophobe. Claustrophobe ou peur des serpents Claustrophobe. Ah, les deux mm. Moi j'ai eu un boa déjà sur le, les épaules. Moi aussi quand j'étais petite, quand j'avais 5 ans. Ah ouais À San Francisco. Je vais vous retrouver la photo. J'étais okay. comme ça. On regarde la correction de Sylvain Vas-y. Bonjour les badonnettes! Bonjour Dans la Bad News 209, à 33 secondes, Davy image son récit à l'aide des soi-disant expressions suivantes. Sache qu'on dit se euh, geler le cul à cause du Moyen-Âge. Se geler le cul, c'est pas vraiment une expression qui existe. Se peler le cul, par contre, oui. Tout simplement parce que quand la peau est soumise au froid, elle décame, elle tombe en lambeau, elle pèle. Et c'est toujours plus drôle de l'associer à certaines parties du corps. Ici, les fesses, le jonc, le zizi et les. On se les pèle les couilles. Et à propos de froid, sa caille, ça vient du latin caillé, coaguler, la coagulation du sang, en caillot, du fait d'un refroidissement. Rien à voir avec l'oiseau du même nom, la caille. Par contre, faire un froid de canard, ça vient bien du volatile. D'octobre à février, les points d'eau sont glacés, les canards peuvent plus nicher et sont donc des proies plus faciles pour les chasseurs qui doivent quand même attendre dans le froid pour les tirer. D'où le fait qu'on associe le canard au froid par rapport à sa chasse. Davy poursuit son explication ensuite. Parce que le soir, on n'avait qu'un feu à la maison, du ouais. coup on se réchauffait de devant, Ouais. mais du coup on se gelait le cul derrière, et du coup l'expression se geler le cul ça vient de là, comme oui, ce, oui. Avoir, avoir chaud au marron. Je pense qu'il confond avec chaud les marrons, qui n'est pas vraiment attesté, mais qui est dans le langage populaire quand même, et qui veut dire en gros que ça va être compliqué, que ça va être tendu, qu'on va avoir du mal à faire euh, la chose. Chaud les marrons, qui en plus est un abus de langage en soi, parce qu'attention, il ne faut surtout pas les manger, les marrons d'Inde, c'est toxique de ouf, c'est les châtaignes qu'on mange. Euh, Rémi vous met une image sur le tableau qui vous explique la différence donc en fait, marron glacé, crème de marron et autres dindes au marron, ce serait plutôt châtaigne glacée, crème de châtaigne et dindes châtaigne. Et donc chaud les châtaignes. Vous préférez quoi Vous prendre une châtaigne en changeant une ampoule ou je vous colle un marron C'est vous qui voyez. Au revoir les badoulettes. Je connais pas. Euh, la châtaigne, ça vient d'Ardèche. C'est ah, là, là, là. une de l'Ardèche. Comme euh, Louis de Montgolfier. Exactement. Oui. Merci beaucoup, Sylvain. En bref Oui Rapidement. Vous aimez Bad Live Écoutez-nous en podcast. Le lien est juste en dessous sur Apple Podcast. Abonnez-vous. On est en live ce soir sur ma chaîne Twitch et sur YouTube en même temps. On se pose des questions, on rigole. Ce soir, 20h30 sur Twitch et YouTube. Yann Francis Manga, tu le connais c'est son nom de famille, manga. Oui, manga. Mais vraiment écrit <rire> comme les mangas, hein. manga. Yann Francis Manga et il ouais. est français On est aux Philippines, <rire> c'est <une> spécial Philippines. <rire> il s'appelle Yann Francis. Manga. Ok. Ok, mmh. non, tu le connais pas a priori Non. Il a 22 ans okay. et son métier, il est enseignant en maternelle à San José del Monte, dans le Bulacan. Ok. Alors, quel est le problème de Yann Francis Eh bien, il a la voix d'un enfant. Ah, j'ai vu des reportages de français qui ont ça. C'est pas facile à vivre tous les jours. Et puis, bon, il est petit aussi, il fait 1m60. Euh... Comme, comme, comme nous deux, un peu, en fait. Bah, je vous emmerde. Hein. Je t'emmerde, j'emmerde, j'emmerde tout le monde. Déjà, on se maquait des chauves juste avant, mais dans la taille, ça va. Bah, quoi, j'ai joué. Eh bah, oui, ça n'a pas été facile, mon enfance. Et ni mon âge adulte. C'est vrai que mon enfance, j'avais des cheveux, quand même. <rire> je suis tellement chauve depuis longtemps que quand je m'imagine enfant, dans ma tête, je me projette chauve. <rire> c'est vrai C'est très C'est vrai oui, Ça, c'est drôle Bah, chacun se s'emmerde. Sauf que hein. j'en parle à ma psy. <rire> Et le problème, c'est que les gens pensent que c'est un enfant. Regardons la photo de ce professeur avec ses élèves. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. S'il n'était pas plus grand, <rire> en fait, je l'aurais pas trouvé. Son corps est plus grand. Ouais, mais pas sa tête. Mais pas sa tête. Voilà. Il a une tête d'enfant. Un peu comme moi. Il n'a pas connu de puberté. <rire> Il n'a pas connu de puberté et euh, sa tête d'enfant n'a pas changé, il a juste ouais. grandi. Et tous ses potes qui ont commencé à avoir des poils, la voix qui mue, tout ça, euh, autour de lui, ils ont fait euh, « Pas toi <rire> !» Et lui, il a juste poussé un petit peu. Bah, « Qu'est-ce qu'il a ?» bah, En fait, on ne sait pas parce qu'il n'a pas fait de test. « Ah merde !» Il n'est pas allé à l'hôpital, rien, il n'en a jamais prouvé le besoin parce que tous ses potes ont été hyper sympas avec lui, personne s'est moqué de lui. Et donc, il, lui, il se dit bah, « bah Je suis comme ça. » Et du coup, bah, c'est plutôt classe. Euh, voilà, il a... Il le vit très bien, il a passé ses diplômes et maintenant, il est prof. Bravo, oui. bravo monsieur alors par contre, il y a un reportage qu'on peut trouver sur Internet. et à Aucun moment, on lui pose une question sur. Et moi, je me pose la question c'est ce qu'il a des poils aux zoubibou Et est-ce qu'il a des érections S'il a pas fait de puberté. Il a pas fait de puberté. Fait de puberté euh... A priori, non. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est, qu est euh, tombé malade quand il était petit. Il était souvent très malade. Est-ce que dans les commentaires, vous avez une idée de ce qu'il a Allez-y. <rire> un rhume, euh, voilà. peut-être. Peut-être. Peut-être. En fait, il a l'air vraiment cool. Euh, on a vu la vidéo. C'est vraiment. Il a l'air vraiment sympa. Et c'est un homme comme les autres. Et durant la fac, et même, eh ben, il draguait ses meufs sûrs. Voilà. Sauf que. Il a quel âge là Bah, ben, il a 20 ans, je pense. On dirait qu'il en a 10. Bah ben oui. Ah oh non, c'est tellement perturbant. Parlons de NordVPN, Eleanor. Qui nous accompagne depuis presque trois ans maintenant. Merci NordVPN. C'est une protection contre les menaces en ligne en un seul clic. Grâce à la délocalisation, vous pouvez accéder à tous vos contenus français lorsque vous êtes à l'étranger. Mais NordVPN, ce n'est pas qu'un VPN. Il y a aussi une surveillance du dark web qui vous prévient en cas de fuite de vos données personnelles, comme vos identifiants par exemple. Il y a aussi inclus une nouvelle fonctionnalité, le réseau Mesh pas comme moi, <rire> ah ouais. qui vous permet désormais de vous connecter à distance à un appareil spécifique appartenant à un utilisateur de NordVPN, avec lequel vous avez créé une connexion préalable. Ainsi, vous acheminez toute votre activité en ligne de façon chiffrée sur un appareil privé qui agit comme un serveur domestique. Par exemple, grâce au réseau mesh, vous pouvez partager des photos privées à l'ensemble de votre famille en toute sécurité. Et en plus de tout ça, c'est le VPN le plus rapide de la planète. Ce qui tombe bien, c'est qu'en dessous de cette vidéo, il y a une grosse promo pour les 11 ans de la marque, accessible directement avec le lien en description. HTTP 2slash slash nordvpncom pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts. En plus, c'est garanti, satisfait ou remboursé sous 30 jours Que demande le peuple Vraiment euh, NordVPN. Voilà. On passe à la news du jour Vas-y. La news du jour. Vous aimez Bad News Vous aimez le générique de fin de Bad News Pourtant, que la montagne est belle Vous êtes beaucoup à nous envoyer des génériques. Faites-en, si vous avez envie d'être écouté dans notre émission, ma vous nous envoyez votre bon son. On va finir par parler politique, Eleanor. Oui ma ouais. grande spécialité On va parler de Rodrigo Duterte, et pas du Tartre. Eh oui. Dites donc, on n'invente pas. Merde. Il a été président des Philippines entre 2016 et 2022, mais on va surtout parler du temps où il était maire. En tant que maire de Davao, on dirait yaourt. Hein. Danao. Il est connu comme le premier à avoir nommé des représentants musulmans. Il a aussi soutenu les écoles communautaires d'indigènes, mais il n'est pas connu que pour ça, parce qu'il a fait plein de trucs bien ce monsieur. Mais bizarrement, on l'appelait aussi le Punisher. Merde Il n'était pas que gentil En fait, si, c'est très bizarre. C'était un gentil qui avait une tolérance zéro contre la criminalité. Ah, ça me dit quelque chose. C'est-à-dire que c'est un gentil extrémiste. Il coupait pas des mains Ah, je l'ai pas, celle-là, mais... Euh, pas sûr, pas sûr, c'est pas, pas lui. Davao serait passé durant son mandat de la capitale du meurtre à la ville la plus paisible d'Asie du Sud-Est. Wow. Alors du coup, tu dis, bah ouais, mais génial. Sauf qu'il a été décrié par la presse. Les habitants, eux, sont assez d'accord avec ce constat. Mais du coup, si c'est un peu vrai, comment il a fait pour euh, réussir à rétablir la paix Voici ce qu'il a dit. Si vous menez une activité illégale dans ma ville, si vous êtes un criminel ou si vous faites partie d'un syndicat qui s'attaque aux innocents de la ville, tant que je suis maire, vous êtes une cible légitime d'assassinat. Il a légalisé l'assassinat Il tuait les meurtriers. Quoi de mieux pour arrêter les meurtriers que des meurtriers Il aurait fait appel au Davao Death Squad, un groupe d'autodéfense pour kidnapper tout type de criminels. Trafiquants de drogue, membres de gang et tueurs. Il les kidnappe, il use de violence, les torture et parfois les tue. C'est-à-dire que même si euh, tu as garé ta voiture en double fil, tu peux te faire enlever En fait, c'est ça le problème. Ah ouais. C'est-à-dire que des fois, il y a des bavures. Et une bavure où tu es un peu blessé ou un peu frappé, bon... Mais une bavure où on t'a tué, mmh. bah tu ne pas. Et donc, entre 2005 et 2008, plus de 700 personnes impliquées dans des crimes ont disparu. Lorsqu'un typhon a frappé les Philippines, il a demandé à ses forces armées de tirer sur les pillards sans sommation. Et voici une autre citation. Si vous n'arrêtez pas la contrebande de riz, je vous tue. Contrebande de riz Oui. Et tout ça, ça a été plus ou moins vérifié ou confirmé. Parce qu'après, il y a des rumeurs parmi elles, bien sûr. Hein, il aurait poussé un trafiquant dans le vide lors d'un vol en hélicoptère. Est-ce que c'est inventé ou pas en tout cas, il l'a tué, effectivement. De ses propres mains. Il semblerait. Oh là là ça a attiré l'attention de pas mal de médias, de défenseurs des droits humains, et il a répondu aux accusations comme ceci :« Jamais que je suis à 100 un terroriste, mais je ne terrorise que les criminels, kidnappeurs, trafiquants de drogue. D'autres endroits dans le monde, je vous mets au défi de venir ici dans ma ville pour que je puisse vous achever. » Ah, il en redemande quoi. Il n'y avait plus personne, donc il en redemande. Ouais, ouais, ouais. Ce mec-là, bah, avec cette politique, bah, il est devenu président. Et en 2017, il a mené une grosse bataille à Marawi, qui était connue comme une plateforme du djihadisme. Dans un premier lieu, ça a mal fonctionné et la ville a été prise par les djihadistes. Puis il a déclaré la loi dans la ville, il y a eu un affrontement, 165 morts pour les militaires, 920 chez les djihadistes, dont leur chef, donc le mec il déconne pas. à part ça, bah c'est un gaillard pas très recommandable, hein. déjà il insultait tout le monde, hein. il disait beaucoup, fils de... Maman travailleuse du sexe, mais bon aux Philippines, fils de maman travailleuse du sexe, c'est comme dire salaud chez nous. Hein, voilà, il l'utilise à toutes les sauces. Et par exemple, lorsqu'on lui a demandé son avis sur Obama, il a répondu "Obama, c'est un fils de travailleuse du sexe." Hein. Il a aussi fait arrêter et même assassiner des opposants politiques, parce que voilà, on est aussi bien ah ouais. servi par soi-même. Quoi penser de lui Bah c'est très bizarre, parce que franchement, c'est un connard fini. Mais il a ni les Philippines. Mmh. Moi j'ai l'impression de voir le film Fight Club. Tu sais, au début tu dis ouais ils ont raison, faut se battre contre le système, et puis au bout d'un moment en fait ils posent des bombes, ils détruisent des trucs, et tu dis mais en fait euh, vous êtes des fascistes, et tu fais. Ah, mais en fait, on est tous le fasciste de quelqu'un! J'ai pas vu Fight Club. Je l'écrirai sur mon Skyblog, ça en tout cas. <rire> Sa politique a été imitée dans d'autres pays. En Amérique centrale, le taux le plus fort de criminalité, c'était le Salvador. Ils ont appliqué la politique du monsieur et c'est devenu un des pays les plus sûrs. Wow. Et moi, j'ai une amie qui est d'origine Philippe. Euh, Pen. Pen? Pin. Bonne. qui vient des Philippines et elle m'expliquait que là-bas c'est tellement de tolérance zéro c'est à dire que si tu te faisais choper dans la rue avec un pétard tu faisais de la prison donc forcément plus personne fumait de la drogue ah ouais. en fait on peut réussir à empêcher les gens à faire des trucs faut juste euh, les tuer et les emprisonner Ouais. Non, Merci euh, Eleanor d'avoir participé à cette émission Je rappelle qu'on a un Tipeee, un Patreon Je rappelle que nos places sont en vente pour participer à la première bagnose publique énorme Qu'il y aura à Paris On n'a jamais eu Hors convention Waouh, Eh ben, j'espère que vous serez là Parce que moi oui Le lien est juste en dessous bien entendu À la semaine prochaine Rendez-vous mardi prochain à 17h45 Avec comme invité Boulet Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol tirondelle, que l'automne vient d'arriver